Quand tu veux. Alors euh, donc bonjour, moi c'est Damien Vasse, euh, je suis euh, l'un des coordinateurs euh, du mouvement français pour un revenu de base au niveau national, euh, donc on fait par, euh, ce qu'on appelle le comité de coordination dans l'association. Euh, L'année dernière je faisais partie, euh, en ayant été tiré au sort du comité d'éthique de l'association aussi et, euh, et par ailleurs je suis aussi coordinateur au niveau local puisque j'avais euh, créé avec d'autres personnes. Euh, le, le groupe à Bordeaux, voilà donc euh, ça c'est mon rôle euh, dans l'association et euh, concernant l'université d'été euh, du revenu de base euh, de 2014 donc en ce moment euh, je m'occupe de tout ce qui concerne la programmation et en particulier euh, tout ce qui est les ateliers donc euh, ce sont euh, des tables rondes, euh, des ateliers euh, de rencontres entre. Euh, des experts, des moins experts, euh, des débutants, euh, euh, et c'est donc des échanges euh, entre des participants, des intervenants, euh, certains bénévoles, euh, voilà, c'est cette partie-là. Qu'est-ce qui t'a amené personnellement à t'impliquer base Eh bien, en fait, euh, je pense que c'est une idée euh, qui m'avait traversé l'esprit il euh, y, y a des années, et je pense, comme beaucoup de gens à qui on en parle, et puis, euh, c'est tout, j'avais euh, un peu oublié ça. Et puis, je ne je sais plus très bien comment, je suis tombé sur euh, cette idée sur Internet. Et, euh, et ça m'a ça semblé tellement évident euh, que ça permettait d'amorcer, de, euh, de donner en fait euh, aux gens euh, ce petit truc qui leur manque aujourd'hui pour pouvoir reprendre les commandes de leur vie, euh, pour pouvoir recommencer à réfléchir euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils veulent de la société, euh, quelle société ils veulent. Et, et là vraiment, je me suis dit, si, j'avais pas vraiment envie de faire de la politique, on va dire, euh, et quand je suis tombé sur cette idée, là je me suis dit, là vraiment c'est ce truc qu'il faut soutenir, parce que si je fais ça, si je soutiens le revenu de base, alors ça me permet de soutenir tous les autres citoyens qui voudraient faire quelque chose, ou qui peut-être voudraient faire quelque chose, mais qui ne peuvent pas le faire aujourd'hui. Et, euh, et là, je me suis dit, ça va débloquer euh, le fonctionnement de la, de la politique au sens ancien du terme, c'est-à-dire la vie de la cité. Et pour moi, c'est primordial d'arriver à, à ce que tous les citoyens puissent euh, reprendre le contrôle, quelque part, euh, de la vie de la cité, qu'ils en fassent partie, qu'ils puissent décider ensemble, qu'ils puissent vivre dans cette cité en, en vraiment en citoyen. Parle-moi de comment vous êtes organisé au sein, dans les organisateurs, le groupe euh, du mouvement, comment vous êtes organisé pour fonctionner Au niveau national ou au niveau de l'université euh, Non, au niveau du groupe local, au niveau et national, oui. D'accord, alors au niveau du, du groupe local, on, on est euh, un noyau dur de... Euh, entre une, deux, on va dire une dizaine de personnes, euh, qui donc, fait tourner le groupe, donc ça veut dire qu'on contacte des collectifs, on a des, des amis personnels aussi, euh, on connaît des lieux, euh, euh, on a aussi des opportunités. Des... On commence à être un peu plus connu sur Bordeaux, donc on commence à avoir des sollicitations euh, de gens qu'on ne connaissait pas auparavant. Euh, notamment aussi parce qu'il y a derrière nous euh, maintenant euh, presque deux ans de, de, de grosses activités euh, au niveau national, européen, donc ça commence à porter ses fruits au niveau local. Euh, et on espère qu'avec l'université, ça va être euh, dix fois plus. Euh, et donc au niveau local, on, on fonctionne euh, avec des, des ce qu'on appelle des coordinateurs, mais en fait c'est des gens qui sont actifs, qui prennent des initiatives, euh, qui proposent, moi j'ai un contact, ils voudraient faire un, un atelier à tel endroit, euh, ah ben moi je pense qu'on pourrait faire un, un, un ciné débat. je vais aller voir tel cinéma. Euh, on en parle, dès qu'on a l'occasion, on va dans des conférences qui ne sont pas sur le revenu de base, où il y a des politiques, où il y a des gens qui font de l'alternative par exemple, où, où on va dans des cafés associatifs, des choses comme ça, Et puis euh, dans la conversation, euh, on peut amener la question en disant ben « voilà, Mais est-ce que vous avez pensé au revenu de base dans cette, euh, dans votre problématique Est-ce que vous avez pensé que ça pouvait être une solution ?» Et puis ça nous permet ensuite de faire des liens. Et, euh, et donc voilà, c'est une organisation assez libre au niveau local. Au niveau national, le comité de coordination euh, euh, a eu un peu... Un peu patiné, en fait, au début, c'était un peu difficile, notamment parce qu'on est tous, euh, on est dispersés en France. Donc, c'est pas toujours évident de, de parler avec des gens qui sont à 1000 km. Et donc, c'était un peu compliqué. Et puis, il y en avait un petit peu quelques critiques internes sur un parisianisme, parce qu'il y avait beaucoup de gens à Paris. Euh, donc, on a eu un, un peu de flottement. Et puis, euh, justement, un, un des coordinateurs à Bordeaux euh, nous a parlé d'une un, méthode de gouvernance euh, qui s'appelle l'olacratie. Et, euh, et on a fait le pari d'essayer. Et euh, on a tous été convaincus en fait par l'exposé de ce qu'est l'Olacratie, exposé assez rapide, malgré euh, que normalement il faut des journées entières pour bien cerner tout le truc. Mais quand on a compris que l'holacratie, c'était euh, séparer l'organisation des personnes et s'assurer que l'organisation fonctionne indépendamment finalement des personnes qui sont dans l'organisation, et que du coup on arrive à séparer les conflits entre personnes, des conflits entre rôles ou entre fonctions, on va dire. Quand on a compris ça, on s'est dit c'est ce qu'il nous faut parce que on a des mélanges entre des conflits personnels, des conflits de, de, des conflits de poste, de gens qui n'ont pas fait la tâche qu'ils avaient à faire, mais on n'a rien contre eux personnellement, c'est juste qu'ils n'ont pas fait le boulot. Et, et donc l'holacracie, elle sépare ça. Et, et donc on, on est un rôle à un moment et puis après on est une personne à un autre moment et on peut même être plusieurs rôles, et on change de rôle euh, à, à tour de rôle. <rire> et, euh, et, et on a essayé, et en fait c'est vraiment génial. Parce que ça permet euh, de traiter euh, des tensions, ça, ça repose vraiment sur le sentiment. On a des tensions, on les amène en réunion, et on propose soi-même de, de répondre à sa propre tension. Et ça aussi c'est puissant, parce que souvent on s'en prend aux autres, et là on voudrait s'en prendre aux autres, mais dans la, la méthodologie de l'olacracie. Euh, on ne peut pas s'en prendre aux autres, parce qu'on parle tout seul dans le vide, et après c'est nous qui devons répondre à notre propre problème, <rire> et, et, et du coup on se retrouve quelque part impuissant, et on se rend compte que ça sert à rien de s'en prendre aux autres, euh, et du coup ça nous oblige à réfléchir, à se dire, mais que, pourquoi je dis ça, pourquoi je fais ça, pourquoi je ne l'ai pas fait, euh, et après on devient efficace, parce qu'on arrête de faire ça, on arrête de s'agiter dans tous les sens pour en rien, euh, et on se concentre sur euh, qu'est-ce qu'on doit faire, on va faire ça, je propose ça, et surtout, ce qui est vachement bien aussi, c'est on fait et si ça marche, on continue comme ça. On ne cherche pas à vouloir faire le summum du mieux, du parfait du... et à réfléchir pendant trois ans sur toutes les solutions qu'on pourrait trouver. Et, et ça, c'est super efficace. Alors ça demande du temps. On passe d'une organisation qui n'était pas holacratique, holacratique à une organisation qui est holacratique. Donc ça prend du temps. Mais plus on avance, plus mieux c'est. Voilà. Et ça, c'est génial. <rire> Et après au niveau donc. Euh... Alors attends, je me rapproche un petit peu. Je ne sais pas si c'est des interférences avec le toit. Tu crois que ça peut faire peux... des interférences avec le Bon allez, je coupe. Voilà, je le coupe. C'est mieux. L'expérience de l'université d'été, combien de temps de préparation pour vous Combien il y a de bénévoles à peu près investis dans l'événement ouais. Et qu'est-ce que tu as pensé des premières journées et demie de l'ambiance Alors, euh, sur le nombre de bénévoles, c'est la première chose la plus importante, je pense, dans, dans l'université d'été. Euh, on tourne euh, entre. Euh, on est autour d'une cinquantaine de bénévoles, je parle sans compter l'organisation. Euh, et ça, c'est quand même formidable. Euh, on a des gens aussi qui spontanément, en arrivant, nous ont dit « En fait, euh, si vous avez besoin d'un coup de main, vous m'appelez, je suis dispo, euh, je suis venu pour participer, puis en fait, euh, je suis là, donc euh, je suis utilisable, euh, vous pouvez abuser de moi, même certains nous ont dit, euh, et, euh, et c'est super quoi. » Et alors les, les bénévoles euh, font preuve d'initiative, euh, du coup, ça, nous, ça nous permet en tant que référents de, de bah, vraiment gérer les trucs qu'eux, eux ne pourront pas gérer. Et quand ils ont un problème, euh, rarement ils viennent nous voir en disant ah, euh, ils arrivent à gérer entre eux. Et ça, c'est génial aussi parce que ça, ça nous aide. quoi. Et euh, voilà, donc on a vraiment des bénévoles qui sont super. Euh, et il y, y a beaucoup de boulot, hein. on ne s'en rend pas compte, mais euh, pff, ils en font. Donc ça, c'est vraiment le truc génial. Euh, au niveau des organisateurs, je ne nous ai pas compté, je ne sais pas combien on est. <rire> bon, je sais pas, on est. On est une dizaine de référents à peu près, donc on... après, de on... toute façon, on sait... il y a des gens qui sont du, du comité de coordination du mouvement français, qui ne sont pas tout à fait organisateurs, mais qui quand même un petit peu le sont aussi, bon, qui sont plus participants ou intervenants. Bon, c'est un peu la carte, on... voilà, il faut en profiter quand même aussi. Et puis c'est chacun fait comme il peut et comme il veut, c'est comme ça aussi qu'on fonctionne. Et euh... Et après, euh, comme, au niveau du succès, ben, ça, ça dépasse nos attentes, enfin je crois. <rire> Parce que euh, hier, on a été dévalisé euh, au niveau des repas. On s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. Euh, les salles d'atelier, euh, on avait deux salles dans une salle. Il a fallu ramener les chaises de. Euh, vraiment les gens, et puis les gens super contents des ateliers. Euh, euh, les intervenants ravis de voir autant de gens, super contents aussi de venir à la première université d'été, de pouvoir porter l'idée comme ça, d'en discuter, en plus dans ce lieu qu'un... Enfin voilà, on est, on, est, on est un peu la ville, un peu la campagne, on est, il y a des arbres et tout, enfin, c'est bien, On est c'est vraiment sympa comme, comme lieu. Et, euh, et ouais, et puis... Euh, euh, alors moi personnellement... J'ai pas vraiment eu le temps en fait d'aller dans les ateliers et ça me manque un peu j'aurais bien voulu euh, faire quelques trucs mais il y a en fait il y a tellement de choses à faire et euh, là on est arrivé les organisateurs euh, dès lundi et depuis lundi on travaille la, on travaille à la finalisation du programme parce que bon des fois il y a des désistements il faut changer de salle des trucs comme ça euh, il faut réajuster le programme euh, des surprises quand on arrive ici des fois des imprévus des choses qu qui sont pas terribles et, euh, et donc euh, pff, on, on se couche tard, on se lève très tôt. Mais <rire> on tient debout quand même, parce que je crois que c est, c est, ça nous. Enfin voilà, moi ça me fait quand même plaisir d'organiser de, de, tout ça. Et même, même si à la limite, à la fin, j'ai pas eu le temps de faire aucune plénière ni aucun atelier, euh, je serais quand même content d'avoir réussi à, à faire en sorte que les gens, eux, ils aient pu y participer. Euh, voilà, bon, j'aimerais quand même <rire> pouvoir faire quelques trucs pour moi. Et je pense que je vais y arriver euh, cet après-midi ou demain, ça devrait être bon. Voilà. À donner au public qui serait complètement novice sur la question et qui verrait le reportage. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur donner comme référence de site Internet ou de lecture à faire pour mieux comprendre Alors, à la librairie, on a présenté des livres. Ouais. Euh, voilà, si toi, tu as des ouvrages ou des, des personnes référentes qui pourraient, avec euh, euh, sur Internet, si on peut voir des, des conventions Alors, qui sont pas ici sur place. Quoi. Bah, déjà, la première chose à faire, c'est d'aller voir revenubase.info. Ça, c'est voilà, la plateforme qui est à l'origine et qui est en même temps l'association. C'est voilà, l'un avec l'autre, on ne peut pas les dissocier. C'est la plateforme où on peut trouver de l'information sur les revenus de base, toutes les différentes propositions, même certaines controverses. Euh, donc euh, vraiment, il euh, y, a, y a vraiment plein de choses dessus. Euh, vous pouvez même d'ailleurs trouver en ce moment les, les, les streams de, des, des plénières, même du duplex peut-être de cet après-midi avec les, les verts de Bordeaux. Euh, et euh, donc vraiment revenubasse.info.